Bonjour, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez Salcine, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'une de nos intégrations, j'aimerais vous parler de Kayo. Kayo, c'est de la capture de l'île, de la prise de contact simplifiée et qualifiée. C'est fait pour vos événements, vos salons par exemple. Vous avez la possibilité très simplement de scanner avec votre téléphone mobile, votre tablette, les cartes de visite, et grâce à notre intégration, vous allez pouvoir alimenter votre CRM celle-ci. Je vous montre comment simplement mettre en place une connexion entre cette solution et votre CRM celle-ci. Je vais commencer par me rendre sur mon compte Caio. Dans la gestion de mes événements, j'ai la possibilité de la synchronisation CRM. Je vais venir récupérer l'URL et je vais maintenant aller sur la plateforme Zapier qui va me permettre de créer une connexion entre Kayo et mon outil CRM. Je vais pouvoir maintenant créer mon Zap. Je pars d'un webbook de Zapier. Je vais choisir mon action. Je viens insérer le lien URL que j'ai récupéré dans mon compte Kayo. Ma première étape est validée. Je vais maintenant choisir d'envoyer les informations dans mon CRM, celle-ci. Ces informations vont créer ou mettre à jour les contacts dans celle-ci. Pour cette étape, il vous suffit d'aller dans votre compte celle-ci, dans les réglages, dans la partie développeur, et vous allez retrouver votre clé API. Je peux voir tous les différents champs qui vont être créés dans mon CRM ou mis à jour. Et j'ai maintenant une connexion effective. Je n'ai plus qu'à la passer sur ON pour qu'elle soit prête à être utilisée. Comme vous pouvez le voir, cette connexion est très rapide à mettre en place. Je prends mon webbook Zapier, je le lis grâce à une clé, à un URL récupéré dans mon compte Kayo à mon CRM celle-ci. Et je vais pouvoir, grâce à ce lien, envoyer de la donnée depuis Kayo vers celle-ci. A chaque fois que je vais scanner une nouvelle carte de visite pendant mon salon, cette carte de visite va alimenter mon CRM. Maintenant que la connexion entre Keio et celle-ci a été mise en place via Zapier, je suis aujourd'hui sur un salon. J'ai la possibilité de prendre mon téléphone. Je vais sur mon compte Keio. Je scanne une carte de visite. Je vais ensuite qualifier le projet du contact que j'ai en face de moi. Vous pouvez tout à fait qualifier différemment selon vos événements. Nous, nous avons imaginé une date de projet à moins de 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 12 mois. Mais également l'intérêt de la personne que j'ai en face de moi. Est-ce qu'on peut déterminer qu'il est chaud, tiède ou froid Je sélectionne ma qualification. Je vais ensuite pouvoir le valider. Et je viens d'envoyer les informations et dans le KO et via Zapier dans mon CRM celle-ci. Je vous montre comment ça apparaît dans Keio. Je retourne dans mon compte Keio. Je suis toujours sur mon événement. Et je vais aller voir les leads enregistrés. Je peux voir que j'ai bien scanné déjà deux cartes de visite. J'ai les informations scannées qui sont identifiées et triées la civilité, mon nom, mon prénom, la société, ma fonction, mon adresse email, mon numéro de téléphone, mon adresse postale et j'ai également la qualification que j'ai voulu pour cet événement, la date du projet, le profil, l'intérêt et vous pouvez bien sûr le personnaliser. Vous allez automatiquement alimenter cette qualification dans votre outil CRM et de ce fait pouvoir prioriser vos actions. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur cette intégration, n'hésitez pas à passer par l'onglet chat. Notre support ici à La Rochelle se fera un plaisir de vous répondre. Nous avons également notre équipe Services, qui pourra vous proposer une étude de vos cahiers des charges. Et si besoin, vous proposer une prestation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.